Parole de vie, parole de Dieu, parole de foi, la Bible, beaucoup de noms, mais concrètement, comment on l'utilise On répond à cette question, c'est Fresh, la Bible, mode d'emploi, c'est maintenant. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le petit happening, aujourd'hui on parle de la Bible et on parle mmh. d'un stylo parce que c'est une émission mode d'emploi. Yes. On va expliquer concrètement comment utiliser la Bible. Souvent, on ne sait pas véritablement comment la lire, on ne sait pas par où commencer, beaucoup de fois, mmh. on mmh. reçoit cette question. Comment lire la Bible et également euh, par où commencer la Bible C'est vrai yes. qu'il y a plein, plein, plein, plein plein de parties dans la Bible. Mm -hmm. Est-ce qu'il faut que je commence là Est-ce qu'il faut que je commence là Comment même lire la Bible mm -hmm. Est-ce qu'il faut que je la lise tous les jours, tous les week-ends, ouais. toutes les semaines, tous mm -hmm. les je ne sais quoi Et on va répondre à toutes ces questions parce qu'on va faire un mode d'emploi, tout simplement. Yes. On va expliquer. Mm -hmm. euh, voilà, tout simplement. Vous savez, lorsque vous achetez, euh, je ne sais pas, un micro-ondes, mm -hmm. vous avez une notice avec. Et, eh bien, aujourd'hui, on va tâcher de vous donner la notice de la Bible yes. et on croit que vous allez au sortir de cette émission. Ça voir concrètement comment la lire et alors parce que vous saurez comment la lire vous saurez comment avoir des révélations oui, et entendre Dieu au travers de ce livre et pour répondre à ces questions on a sur le plateau des merveilleux chroniqueurs uh, on a Arsène on a le R le radical on peut, le R. Oh. Ah, on peut acclamer pour le R le R le R le R le R le R le R le R le R le R le R on a Jessica on peut acclamer pour Jessica on a Jessica on a en face de Jessica oh aujourd'hui attendez Oh, aujourd'hui, oh, oh, okay, oh, je te oh, laisse oh, te oh. présenter. Invente-toi, annonce la parole aujourd'hui. allez dit. Aujourd'hui, c'est Willy Big. Willy Big. Détenteur du Réma de Dieu. Détenteur no du Réma. Oh oh Willy Big, détenteur de la parole de Dieu. waouh, wow, ben, waouh. Wow, wow. Et vrai. on a. À gauche de Willy. Waouh, waouh, Mais, wow, mais wow, qui est cette wow, personne Waouh, wow. oh. wow. les couleurs de Fresh. Waouh, wow. yeah. wow. <rire> wow. qui, qui, qui, qui est-ce Mais qui suis-je Oui, bah oui. <rire> <rire> qui Naomi, je suis Naomi, Naomi. Kanza. Naomi Kanza. Oui, on Kanji. peut acclamer une nouvelle chroniqueuse, Naomi Kanza. Wow. Vous avez vu ces derniers mois, on a viré certains chroniqueurs, il hein. faut dire la vérité qui était, mais. Mais une je rigole, je rigole pas du <rire> tout, pas du <rire> tout. C'est juste que voilà, du qu'il y a de plus en plus d'émissions, mmh. on se relaie beaucoup. Et on a une nouvelle chroniqueuse, Naomi. On wow. peut présenter rapidement peut-être hein. Bah ça y est, je m'appelle Naomi et j'aime Dieu. voilà wow. wow. wow. wow. wow. wow. J'ai une question, est-ce que vous trouvez pas, on en parlait hier, qu'elle a une voix euh, de doubleur. <rire> la doubleur de dessin animé américain. Je pense... Mmh. Ouais, alors la Bible, mode d'emploi, comment l'utiliser, cette Bible-là Comment l'utiliser Bon, mmh. chers chroniqueurs, vous êtes tous venus chacun avec votre Bible. Mmh. Alors qui veut présenter sa Bible Là, qui veut présenter sa, sa Biblas qui veut présenter son biblio Allez, montre-nous, vas-y, montre à euh, vas la caméra. Qu'est-ce que c'est quest -ce qu'il a ramené Ma Bible. Qu'est-ce qu'il a marqué dessus <rire> Ami pour toujours. Ami pour toujours. <rire> ok, c'est quoi ça montre-nous. Euh, Ouvre-la un peu, montre, donc, montre à la caméra un peu. Voilà. C'est une Bible pour enfants. Une Bible pour enfants. Ok. Waouh. Waouh. Wow. Wow. Wow. Mais c'est pas, wow. ça pas là, si pour enfants, c'est écrit en petit quand même. Il y a des dessins. Il y a des dessins, mais c'est Donc c'est ça que tu lis pour avoir vraiment les, les révélations les plus profondes. C'est ça. ça <rire> wow. non, non, non C'est une Bible comme ça qu'il y avait chez toi, c'est ça mmh, voilà, C'est une Bible qu'il y avait chez moi, c'est la Bible de mon petit frère. D'accord, la Bible mmh. de mon petit frère, ok. Et toi, Naomi, alors quelle Bible est-ce que moi, bible, tu Moi, j'ai cette Bible-là. Okay. souvent je suis dans les transports. Ok. Euh, bah, en fait, mmh. Bibles de poche. Voilà, ouais. c'est ça, bible de poche, okay. voilà. Pour toujours être connecté à la parole de Dieu tout simplement. Allez, ouais. super, super. Voilà. Montre-nous montre un peu. Voilà. Mmh. C'est petit et compact. Nouveau voilà. Testament, Je, je, je voilà. m'en souviens que moi, à ma conversion, j'avais une petite Bible bleue, je sais pas si c'est un Nouveau Testament oh, je bleu je oui. Aussi. Oui. Et euh, euh, quelqu'un a pu me le <rire> ah, ça. J'avais ça et je mettais tout dans ma poche et mmh. je lisais ça en cours tout ça et. Ça, ça, voilà beau. voilà. Arsène montre-nous alors toi qu'est-ce que, qu bon, qu que coup, tu Moi ouais, J'ai la classique hein La classique, ah oui c'est la classique. Ah ouais, classique. 1,99€, ouais. la parole de Dieu à petit prix. 1,99€, mmh. pour les petits budgets, mais c'est efficace. Mmh. Voilà, c'est la même que j'ai là. Voilà, on Amen. connaît l'évangile. Voilà. L'évangile est gratuit. ouais. Voilà. Mmh. Voilà. Toi Jessica, qu'est-ce que tu as alors Moi j'ai pas ma Bible sur moi, mais je l'ai dans mon cœur et dans mon esprit. Yes <rire> D'accord, tu l'as sur son téléphone, non Oui, je sur téléphone. Voilà, parce qu'on rappelle qu'on peut l'avoir également sur téléphone. Oh Et yes. c'est très pratique. C'est très, très, très, très, très, très, très pratique. Bon, cette Bible-là, mode d'emploi, avant ça, qu'est-ce que c'est exactement euh, Qu'est-ce que c'est la Bible, tout ça Est-ce qu'on peut déjà même décrire concrètement qu'est-ce que c'est Pourquoi ça s'appelle Bible Qu'est-ce que ça veut dire Bible Dites-moi, je vous écoute. Alors, qu'est-ce que c'est la Bible Qui veut Bon, je dis qui veut, bon, William. On <rire> veut déjà la Bible il faut savoir que ça vient du mot grec biblios, okay. qui veut dire ensemble peux, de livres. D'accord, tu peux poser ta ton, ton, ton livre pour <rire> tu peux poser ton, ton coloriage, oui. Bi Bible, ça vient du mot grec biblios, qui mmh. veut dire... Bible, euh, enfin, ça veut dire ensemble de livres. Ensemble mmh. de livres, pourquoi ensemble Parce, parce qu'on rappelle que la Bible c'est un ensemble, ensemble de, de, li de livres. D'ailleurs, de question, il y a combien de livres différents dans la Bible Ah c'est loin 66. Très bonne réponse, 66 livres sois... D'ailleurs à la fin il y aura un petit let's game Où on va un peu répondre à certaines questions sur la parole de Dieu Il y aura des petites questions Donc la Bible c'est un ensemble de livres Dans yes. quel sens mm -hmm. c'est un ensemble de livres C'est qu'en fait il y a différents livres, par exemple Amos Amos, enfin, il va faire les digues hein. Il faut faire les profondes, déjà. va faire les déjà Merci, voilà. Jean, Matthieu Matthieu, Luc Marc, Psaume, voilà Et tous ces livres là, voilà ce sont des livres différents Font partie donc de la, la Bible, Bible tout oui. simplement, ils font partie de la Bible Et la Bible, c'est donc l'ensemble de ces 66 livres Maintenant, mm -hmm. qu'est-ce que c'est d'autre la Bible Allez, je vous écoute Biblios, ok bah, La Bible, c'est un livre Qui est... Oui. Euh, est... <rire> oui, enfin, D'accord, sympa Oui, c'est ça... ouais, oh, ouais, oh, ah, oh, ouais, génial ça du coup. Moi, je ah, ouais, oui. tout simplement, la Bible... Elle contient la parole de Dieu, mais elle n'est pas... Oh, calme-toi, d'accord, calme-toi. La Bible, attends, calme-toi, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Donc la Bible, simplement. Bah, en fait, la voilà. Bible, c'est un ensemble de livres. Yeah. et yeah. Dans ces livres-là, ces livres-là font partie de la parole de Dieu. Yeah. Mm. Donc, quel sens la parole de Dieu Est-ce bah. que c'est est que Dieu parle là, comme ça, comme tu, tu lis Amos, et tu entends Dieu te parler, c'est comment C'est bah, la pensée euh... de Dieu, elle communique la pensée de yes. Dieu. Voilà, c'est la pensée de Dieu. Donc, dans tous les livres de la Bible, admettons... Jean. Jean. Voilà, on peut comprendre et voir quelle est la pensée de Dieu Amen. par mmh. rapport à notre vie, etc. Mmh. Yes. Voilà, donc, dans la Bible ou plutôt la Bible, c'est donc la Parole de Dieu. Autrement mmh. dit, c'est je suis mon stylo là, fin C'est donc la pensée de Dieu qui est exprimée au travers des versets. Yes. Par exemple, un verset comme ça euh, vous serez la tête et non la queue. On mmh. comprend là que la pensée de Dieu, c'est qu'on soit devant et non Amen. derrière. Oui. Tout simplement. Amen. Voilà. Donc, ce verset-là, il est dans un chapitre mmh. qui est dans un livre de la Bible. Yes. Et ce verset-là nous communique la pensée de Dieu, donc mmh. la parole de Dieu, parce que ce que tu dis, c'est ce que tu penses, penses. Mmh. donc voilà tout simplement. Qu'est-ce que ah, c'est d'autre mais... la Bible, Hassan euh, La Bible, c'est aussi euh, le premier moyen par lequel Dieu passe pour parler aux hommes. Yeah. Le, premier, yeah. mm, le premier moyen par lequel Dieu passe pour parler aux hommes. Yes. Ok, d'accord, très bien. Quoi d'autre C'est ça, j'aimerais même dire aussi que la Bible, c'est tout simplement euh, le, le guide de notre vie sur la terre. Le guide mmh. de notre vie sur la terre, ok. Bah, euh... Pour rebondir dessus, bah c'est comme il a dit « guide ». Pour moi, c'est comme un GPS. Mmh. D'ailleurs, mmh. en parlant de ça, quelqu'un disait le Saint-Esprit est le GPS et mmh. la Bible, c'est le plan. Mmh. Wow. C'est vrai. C'est cool, hein. vrai. Mmh. Mmh. Quoi d'autre Qu'est-ce que c'est la Bible la, plus simple. la lumière du monde. Ouais. Elle <rire> envoyer, euh, <rire> euh, elle s'est dit première émission. Elle <rire> <À> a <la> un <rire> côté de William, mais il y a l'anxion de William yes, qui vient. Hein, ouais, L'onction de la monde. profondeur. Ok, quoi d'autre Qu'est-ce hein que c'est la Bible Simplement. Bah je dirais que ça montre comment le royaume de Dieu fonctionne Ouais mais, mais, mais techniquement C'est l'histoire de Dieu et les hommes Ok yes. ouais très bien c'est l'histoire de Dieu et des hommes Et mm. c'est l'histoire ou c'est plutôt le mode d'emploi des hommes qui veulent vivre avec Dieu mm. Ok très bien Quoi d'autre C'est euh, ce le salut C est c est ça, est, oui, c'est ce que Dieu dit ça, bon, ça, Pour faire plus, plus simple, la Bible c'est la parole de Dieu Amen, Et vous Amen. pouvez également la retrouver sur votre téléphone Pourquoi Parce que la Bible ce n'est pas du papier yes. Mais la Bible c'est l'expression so, de la pense. pensée mmh. De Dieu mmh. C'est ce que Dieu veut, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone D'ailleurs si vous n'avez toujours pas téléchargé l'application On vous conseille de la télécharger Et si vous avez un iPhone, mettez-la dans les quatre applications Qu'utilisent le plus en bas là oh, mmh. oh, oh, oh. C'est parti gens. Gens. Yes. Mmh. Un, un télécharger <rire> Si vous avez un iPhone Un iPad, un iPhone, un iPhone une, boîte, une tablette, mmh. télécharger à chaque fois cette application Bon, petite question sur la Bible avant d'aller en profondeur et de parler du mode d'emploi Combien de chapitres À peu près À peu près, allez, dis 10, 10 près 1100, 1100, 1100 chapitres Faux, 900. 900. 1200, faux. faux. 1239 1289 Est-ce qu'il a triché et il a regardé avant Oui, <rire> mesdames et messieurs Est-ce que dans la Bible c'est marqué qu'il faut tricher non, <rire> mesdames qu <rire> non, mesdames et messieurs Est-ce qu'il est détenteur du rema Non, mesdames et messieurs je rigole, voilà, mis la Bible pour enfants, j'espère qu'il parle du <rire> mensonge dedans Alors, je rigole, je rigole, je rigole Tiens William, pour te rattraper, combien de versets à peu près Donc 1200 chapitres, hein. ça en fait des chapitres oh, mmh. Combien de versets à peu près Alors là... 20 000 Plus 30 000 4 000 plus. 4 000 Non, <rire> non, non, si c'est un plus 50 000 Moins Ah ça va... 30 000 50. Plus 45 000 35 000 Moins Moins, Moins. 33 000 Moins 37 000. 000 Moins 31 000 plus 31 200. 31 200. 500. 31 200. Moins 31 200. 199. Moins 31, 31, 31, 31, 31 150. 31 150. Elle l'a dit, un autre. <rire> 31 152. Non. 31 149. 31 31 39. Bah non, si. Euh, plus 31, 31, 31 155. 000. Plus 157. Plus 158. Plus 160. Attends, chacun s'entend. Se plus 162. Ah. Ok, plus. 164 plus 169 plus 31 172 moins 31 171. On a un gagnant oh. ici. Oh, on a un gagnant. Oh, oh, oh, oh. Je peux faire le, le robot. Oh, <rire> voilà, voilà 31 171 <rire> versets. Ça fait de la lecture. Wow, ça ça ça, elle a été traduite en combien de langues cette bible là? Mm. <rire> 2300, oh non, non 23 000. Non, mais... <rire> ah, 2300 en fait, elle connaît les informations, elle fait semblant depuis tout à l'heure. Elle connaît non, les informations, cette vidéo. J'avais vraiment oublié, oui, oui, 2300. après oui, 2300, 23 oui, 2300 langues, la Bible Amen. a été traduite à wow. 10 euh, mm. Et c'est le livre, c'est le best-seller tous les ans. Voilà, mm. ah, c'est ça que j'aime bien avec ah, la Bible mais... aussi. C'est que c'est le best-seller depuis l'histoire de. Ce, depuis, depuis, depuis, depuis sa création. Depuis, depuis, mm. depuis. Mm. C'est le best-seller depuis sa création tous les ans. Elle est vendue aujourd'hui à peu près à 20 millions d'exemplaires par mm. an. Et avec mmh. le réveil qui est en marche, ça va bien, bien, bien Ça bien, va bien bien, va bien, bien Donc Allez. voilà un peu qu'est-ce que c'est la Bible. Maintenant, pour aller plus en profondeur, qu'est-ce que c'est la Bible et qu'est-ce qu'elle nous permet de vivre, de comprendre, d'avoir J'écoute. Mmh. La Bible, elle nous permet euh, vraiment, premièrement, d'avoir la révélation sur le salut, en fait. Okay. Donc, je pense que véritablement... Donc la Bible nous permet d'avoir des révélations. Voilà, des dire qu'est-ce que vous entendez par révélation Ma bah, révélation, c'est... Euh... Des, des, des révolutions. dans ce ouais. Euh, quand tu, par exemple, tu vas lire un verset, ouais. Waouh. Ok. Ouais. Tu comprends quelque chose qui fait, waouh. Wow. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est voir plus clair, en fait. Mm. C'est comme okay. si on voyait un mur, mais en fait, tout se déceler. C'est comme on si un voyait. voile qui Ah, mais c'est nous Les... mm. Mais souvent, c'est ça, on lit la Bible et après, on, on lit vraiment un verset, on fait, ah non ah, ok, c'est bon, Ah, ok Ok, Ok, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. C'est ça que tu voulais, ça, tu, tu, tu, tu veux dire, dire Ok, okay. C'est ça en fait C'est vas-y, tu peux nous montrer comment tu fais la Bible Vas-y, vas-y, ouvre-la, vas-y, montre-nous. Okay. Tu fais ok, Dakia. Okay. Alors, va, voilà, tu es là Waouh Ok, d'accord oh. okay, okay. Waouh <rire> D'accord, c'est ça! Vous <rire> avez ça à bon. on n'en dirais pas une doubleur de dessin euh, au ouais. Attends, elle serait pour faire de dessin Tu devrais quitter euh, l'émission oui, et aller, aller faire un de double bon. C'était mon projet! C'est ton projet? Oui, ou une bah, émission et. Bah, tu peux y aller maintenant du coup? Non. Non! Non! non. non. Ah, génial, ah, je cool. non. ah, mais tu dis, ok, la cure. Ouais, je dis, ok, d'accord! Non, en vérité, c'est vraiment ça mon... ma réaction! Je fais, waouh! Ok! Ok! D'accord. Ouais, surtout elle, je est dans l'intimité. Ok, ok. <rire> okay, okay, ok, cool, Seigneur. Ok. J'ai capté, Seigneur. Oh non, oh, Seigneur. Oh non, c'est bon, Une révélation non, non, non. à la fois. Quel <rire> beau. C'est terrible. Par contre, la Bible, c'est. Ça permet d'avoir des révélations. Yes. Dans nos... Ça nous permet d'apprendre à connaître Dieu aussi. Mmh, ça nous permet d'apprendre euh... à connaître Dieu. C'est vrai que. Mmh. Euh, il y a certains passages de la Bible, on a l'impression que c'est une biographie sur le Seigneur mmh. Du sens où il y a certaines biographies euh, Hier je, les ai, je lisais une biographie sur Catherine Kuhlman Qui est une femme de Dieu, tout ça euh, très très connu Et euh, je ne l'ai jamais vue Mais en lisant cette biographie euh, J'ai commencé à la comprendre à la connaître davantage mmh. Et c'est vrai que la Bible, bon, c'est pas une biographie Mais c'est vrai que euh, comme une biographie, elle peut nous permettre de comprendre Dieu par rapport à certaines réactions, mmh. certains comportements qu'il a pu avoir, certaines attitudes, ouais. certaines... Euh, on voit certaines facettes mmh. de Dieu. d'autre ta vie, nous permettent quoi d'autre Allez, on y va. Bon, il y a plein de choses, hein Nous ouais. permettent de connaître notre identité aussi. Connaître nos ce sacrées nous fait comprendre qui on est devenu mmh. en Christ. Mmh. Qui on est devenu en Christ. Euh, on ne devient pas, on n'est pas libéré euh, du monde, du péché, de la maladie, de je ne sais quoi, mmh. parce qu'on prie beaucoup en langue. Mais vrai. on est libre de ces choses parce qu'on comprend notre identité qui est inscrite. Ici, là a donné quoi C'est vrai. En plus, pour un petit peu remodir par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a un verset qui va dire ainsi elle, nous, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Exactement. Mmh. C'est la parole en fait. C'est la Bible qui nous, enfin, c'est ce qui est dedans qui nous donne mmh. le pouvoir Devenir enfant de Dieu, donc ouais. euh, de comprendre notre identité. Mmh. Ok, quoi d'autre Qu'est-ce qu'a fait d'autre la Bible bah, Elle nous permet de discerner euh, quelle est la volonté de Dieu. Discerner mmh. quelle a... est la volonté de Dieu C'est vrai que souvent on se pose la question est-ce que Dieu veut ça pour moi Est-ce que Dieu veut ça pour moi Mais la Bible dit qu'à la lumière de la parole, mmh. on pourra clairement mmh. faire un choix. C'est-à-dire mmh. que tu choisis entre A ou B, mais en lisant la parole, en connaissant la parole, tu comprendras que Dieu préfère A que B. En fait. mmh. C'est ça, C'est ouais. voilà, ça. Je... Souvent mmh. des questions qu'on peut recevoir, c'est marqué dans la Bible en fait. C'est marqué dans la Bible. Mmh. Quoi d'autre nous permet de faire quoi ça, ça nous permet d'être solide et de ne pas succomber à toute première tentation ou autre Exactement, en fait. exactement, mmh. exactement. Mmh. Elle nous arme de, de voilà. persévérance de solidité comme mmh. tu dis mmh. Quoi d'autre Elle nous amène à prendre conscience du monde spirituel yes. Conscience du monde spirituel mmh. elle, nous, euh, elle nous permet également de voir loin De voir yes. loin C'est vrai mmh. ouais. Elle crée mmh. la foi dans notre cœur oui. Quoi d'autre mmh. Elle nous fortifie Elle nous fortifie Elle nous fait grandir Elle nous fait grandir mmh. Et j'ai aimé euh, Je crois que c'est toi qui l'a dit Ou peut-être c'est toi Non je crois que c'est toi c'est le premier outil, ou du moins un des premiers outils, yes, que Dieu ça. utilise pour parler à l'homme, mmh. pour parler à l'homme, pour mmh. parler à l'homme. C'est le premier outil, ou du moins un des premiers outils, mmh. que mmh. Dieu utilise pour parler à l'homme. Qui mmh. ici a un exemple où Dieu lui a parlé au travers de la Parole euh... mmh. Moi. Il a dit moi en premier. Okay. Moi j'ai clairement un exemple. C'est euh, quand je voulais rencontrer le Saint-Esprit ouais. J'ai euh, bah, tout simplement lu euh, la parole Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'était dans Jean 16 quelque ouais. chose comme mm. ça Et euh, quand je disais Jean 16, euh, à un moment euh, J'ai eu une révélation comme ça sur la parole Et directement j'ai commencé à pleurer parce que J'ai senti que le Saint-Esprit wow. était avec moi Amen, amen, il y a des moments comme ça Où Dieu parle clairement avec la parole, je me souviens mm. que euh, Moi personnellement je m'attendais, vous voyez tout Nous les jeunes chrétiens on veut beaucoup connaître notre appel mm. Notre destinée, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon appel Et souvent voir tout le monde, c'est quoi mon appel Tu connaît mon appel, mm. tu peux venir, mon appel, mon appel. Mon appel, mon appel. Et euh, je me souviens que moi, je pensais que mon appel, euh, un ange allait descendre du ciel pour me dire Rémi, tu yes. es appelé à ça, tout ça, alors que pas du tout. Mm -hmm. Et je me souviens un jour avoir été dans le métro 1 et je lisais la parole de Dieu et euh, j'étais dans un, dans un passage, je dirais pas, c'est ma vie, c'est mon appel. Et euh, je lisais, et quand je lisais, j'ai senti d'un coup comme ça dans mon cœur, comme mmh. quelque chose me dire, c'est ça, pourquoi tu es né Et je sentais cette forte conviction, et Dieu m'a alors parlé avec un verset, vous savez, euh, tous les versets, toutes les choses que Dieu a dit, admettons, à Moïse, mmh. que Dieu a dit à Jean, que Dieu a dit à Paul, que Dieu a dit à Pierre, des fois on veut les entendre également, on veut que Dieu nous dise les mêmes choses, ouais. sauf que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse lire ce qu'il a dit à Moïse et le saisir pour nous. Mmh. Ah, yeah. ça. Ça, oui. Souvent on a envie que non, moi il faut que Jésus descende et me dise ce qu'il mmh. a dit à Malachi. Voilà, ça c'est la Bible à qui ça c'est toi? Amen. Ah, c'est bien surligné, c'est bien. Hein, c'est un bon indicateur de, de, de lecture, ça, le mm -hmm. hein, surlignage. Hein, surligner vos Bibles, surligner. Est-ce qu'on a le droit de surligner sa Bible? Bien oui, oui. Sûr. Oui. sûr. Parce que la parole oui. de Dieu, c'est pas une feuille, n'est-ce pas? Yes. C'est bien, bien au-delà de ça. Mm -hmm. Et euh, comme vous voyez ici, par exemple, oui, Dieu a dit ça à Malachi, j'aimerais qu'il me dise la même chose, Seigneur, envoie un ange. Des fois, Dieu veut que tu lises Malachi Exactement. et que lorsque mm -hmm. tu lis ce qu'il a dit à Malachi, tu mm -hmm. remplaces ton nom par celui de Malachi. cest à dit, Dieu dit par exemple à Malachi, je ne sais pas moi, je t'aime beaucoup, Malachi. Mmh. Tu tu dis, tu dis mets mmh. tu, tu dis non, c'est pas malachiste c'est mmh. William Akim. Mmh. Bah, oui. oui, Voyez un peu ce que je veux dire. Ouais, c'est ouais. ça, donc c'est un outil avec lequel Dieu parle. Quoi d'autre mmh. euh, Moi je dirais que c'est vraiment un outil par lequel Dieu passe pour nous consoler aussi. Pour, pour nous consoler, consoler, mmh. consoler mmh. ça veut dire que euh, moi, moi par exemple, il euh, y a des moments où j'étais vraiment euh, découragé mmh. et euh, il m'est arrivé de lire la parole de Dieu, où j'ai regardé en fait euh, bah, l'histoire de, de, de gens comme Moïse, mmh. de gens comme David, euh, qui passaient par la... surtout David, mmh. par, par Opsum, qui passait mmh. par la même situation que moi et ça m'a mmh. vraiment consolé, ça m'a oh, vraiment... c'est vrai que, que dans la Bible, il y, beaucoup beaucoup, bah, y a des livres, il y a des histoires, des histoires mmh. de certains hommes de Dieu euh, qu'on aime beaucoup et desquels on peut s'inspirer. et si mmh. le Seigneur a fait en sorte que euh, il y a ces, euh, ces histoires-là, c'est tout simplement pour qu'on puisse s'en inspirer, s'en yes. mm. inspirer et s'en inspirer, et pour nous faire comprendre, eux aussi sont passés par là. Yes. Mm. Courage, soldat. Alléluia. All mm. is going to be okay. okay. Yes. All, mm. right. okay. All right. Quoi d'autre mm -hmm. nous fait, Pour moi, tout simplement, la Bible, c'est le mode d'emploi. En fait, c'est mm. le mode d'emploi. c'est le mode d'emploi. Tu lis. En fait, il y a la solution à toutes questions, uh, à toutes choses. En fait. quand tu lis la Bible, en fait, bah tu te demandes juste à Dieu, en fait, de répondre à ta question, il va te mener, il va te en fait, et tu vas lire, et tu vas faire « Ah, c'est ça <rires> !»« ok, la Ah, <rires> <rires> ok, la c'est ça, tu voulais me dire !»« Mono, Seigneur !»« Mono, ok !»« Mono, Non, mais en vérité, c'est bon, bon, bon France, <rires> Non, c'est ça !»« Non, c'est ça !»« C'est ça. ça, comme tu dis, et euh, le truc, c'est quoi, c'est qu'il y a beaucoup de questions, des fois, qu'on a je vous dis, il n'y a aucune question qui, qui n'est pas répondue répondu yeah. dans la parole, il n'y a aucune question qui n'est pas répondue dans la parole, mm. et des fois, euh, on pourrait poser moins de questions si on passait plus de temps à lire, yes. à yes. et quelqu'un disait ceci, quelqu'un disait, on a deux yeux pour lire, deux oreilles pour entendre, mm. et une bouche pour parler, mm. parce que Dieu veut qu'on lise davantage, qu'on parle, mm. Dieu veut qu'on entende davantage, qu'on parle, ah, il s'agit yes. de passer du temps dedans, yes. et par rapport à la croissance spirituelle, je crois que c'est Naomi qui faisait ça. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Être mmh, hey, chrétien, ce n'est pas seul, seulement, mmh. j'ai accepté Jésus, et voilà, maintenant ça, ça finit là, on s'arrête là. Allez c'est bon, ok Seigneur, okay, voilà molo. Molo. Hey, j'ai pris la décision. J'ai pris la décision. Ouais, qu'est-ce qu'on fait on... maintenant Bah on arrête maintenant, ok <rire> Maintenant c'est fait. On tu as quel âge Naomi J'ai 18 ans. 18 ans, d'accord, parce que tu parles comme ce euh, que si tu avais pour 68. Alors, 68 ans. Alors je disais, qui est Seigneur okay. Je disais, euh, la Bible donc, c'est quoi C'est un mode d'emploi, ce qui nous mm. vous amène à en à l'en profondeur mm. avec Dieu, ce qui va étendre votre vision, ce qui va permettre de comprendre des choses. On ne peut pas la vérité. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Bon, il y a tellement d'arguments, mais... Mm. mais ouais, tu vivre une vie chrétienne victorieuse, tu viens de te convertir, et tu es là, toute ta Bible le, le dimanche. Ça ne marche pas. Tu seras esclave, mon mm. frère. Mm. Tu seras esclave, sœur. Tu seras esclave. N'est-ce pas ouais. C'est ça qui te fait grandir avec Amen. Dieu. Amen. Surtout que des fois, par rapport euh, bah, à l'esclavage, par rapport au fait d'être esclave et tout, euh, de certaines choses, en fait, euh, souvent en fait, on, on se bat par nos propres forces, ouais. mais la Bible va dire vous connaîtrez la vérité et la vérité et vous, vous, affranchira, vous, la vous affranchira, la vérité affranchira, vous rendra libre. Affranchira, par <rire> Exactement, affranchira. <rire> et en fait, le truc, c'est que, bah, tout simplement, c'est la connaissance qui nous permet d'accéder à la vie chrétienne, chrétienne que appelle à, à la Bible, ça C'est ça, très ça. simplement, parce que euh, entre euh, Jean-Bernard qui, qui prie beaucoup, et Jean-Michel qui prie beaucoup moins, c'est pas que Jean-Bernard aime plus Dieu que Jean-Michel n'ont-il mmh, plus. Mmh, plus. Mmh, c'est que Jean-Bernard a compris quelque chose sur la prière, sur son importance plus que Jean-Michel. Mmh, si Jean-Bernard n'est pas esclave du péché et Jean-Michel l'est, c'est parce que Jean-Bernard a compris quelque chose de mieux, c'est parce qu'il mmh, est mieux. Mmh, si Jean-Bernard est plus prospère que Jean-Michel, c'est pas que Jean-Bernard mmh, est plus intelligent forcément, c'est mmh, qu'il a compris quelque chose yes, que Jean-Michel yes, n'a pas compris. Yes, Dieu n'envoie personne, l'apôtre dit cela, Dieu n'envoie personne sur la terre euh, avec plus de chance qu'un autre. Dieu nous envoie mmh, tous avec le potentiel d'accomplir notre amen, amen, Si amen. la Bible, euh, dans la Bible on comprend que Dieu nous appelle à être prospères Que Dieu nous appelle à marcher dans la santé divine à marcher en ayant une relation avec lui mmh. Et que certains manifestent ce package là Et d'autres non C'est pas parce que certains sont plus appelés à ça que d'autres mmh. C'est que certains mmh. ont plus compris cela que d'autres. Et s'ils si ont plus compris C'est qu'ils ont passé plus de temps dans le mode d'emploi mmh. Lorsque mmh. tu es à l'école Celui des fois qui a les meilleures notes Celui qui passe plus de temps à réviser mmh. faire les devoirs mmh. Et au final il a la meilleure note mmh. Et des fois celui qui manifeste plus la pensée la volonté de Dieu Celui qui passe plus de temps dans le mode mmh. d'emploi a lot. Amen. Amen, Amen. Amen. C'est tout simplement ça. ça c'est. En fait, il n'y a pas de secret. Il ouais. y a vraiment pas de secret. Par exemple, quand on prend Jésus, la Bible dit qu'il il était la Parole faite chère. Okay. C'est-à-dire en fait, il était carrément. Bah, c'est comme si on prend ce livre, on le met en quelqu'un et lui il laisse ça en fait. Ouais, exactement. Ça. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on voyait les exploits qu'il faisait, Amen. tout ce qu'il a pu faire dans sa vie chrétienne. C'est tout simplement ce qu'il était. Il était conditionné mm. comme ça. Mm. Et donc nous, pour aussi euh, avoir une grande expansion, une grande réussite comme il l'a eu, mm. il faut aussi que nous puissions être conditionnés comme ça, remplis de la Parole. Exactement. Mm. Il y a un verset qui dit. Euh, mais mais okay, ben, je, je suis dessus en plus je suis ouais ouais ouais ouais ouais vais ouais dire. Il faut euh, euh, Il dit que ce livre de c'est Josué 8, 9 mmh. que ce, ce livre, livre de la loi ne s'éloigne pas de, de ta toi ta loi mmh. mais dites le jour mmh. et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit mmh. car c'est alors que tu auras mmh. du succès mmh. Dans, mmh. dans tes mmh. entreprises c'est alors que tu réussiras Amen. le truc c'est quoi c'est que mmh. le livre de la loi en, en, en gros c'est pas c'était pas tout ça mmh. à l'époque de Josué il y avait pas tout le reste mmh. Mmh. regardez mmh. Josué c'est juste là Josué c'est juste après les cinq livres de Moïse donc Josué là ça s'arrête là donc mmh. s'il si nous dit ça, garde-le, à peu de raison on doit garder maintenant oh, tout ça Vous c'est peu de raison, le reste on mmh. doit garder mmh. Et il dit donc, comme tu le dis, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Et avant qu'elle bosse je veux dire quelque chose Oui, t'inquiète, <rire> t'inquiète Ah, j'étais traumatisé, ils ont fait une émission Naomi Et je voulais parler, Arsène, là, bam Après, voilà. je... <rire> euh, William, bam eh, laissez-moi hein. bah. Bref, je disais, euh, la Bible va nous amener à à connaître tellement de choses oh c'est tellement important pour la croissance spirituelle. Mmh. Et j'aimerais qu'on dise cela, vous savez, euh, beaucoup de personnes savent que c'est important, mmh. mais le truc c'est que malgré le fait que beaucoup savent que c'est important, très peu ils prennent véritablement garde, mmh. très peu ils prêtent attention, n'est-ce pas mmh. Et L'apôtre dit quelque chose de très très pertinent, il dit, enfin euh, la Bible dit Heureux l'homme qui trouve plaisir en la loi de yes. l'Éternel Et l'apôtre dit Heureux l'homme qui trouve plaisir oh, C'est normal au début lorsque tu lis la Bible d'avoir un peu la flemme ou de ne mm, pas yeah. bien comprendre mm, mm, mm, Ou de ne pas avoir des révélations directes yeah. C'est pas yes. euh, dès le premier jour de ta conversion tu vas dans la Bible d'un coup, coup tu vas dire Ok d'accord Ok, <rire> okay, okay d'accord, okay, ouais. c'est donc ça tu voulais me dire Ok molo molo Voilà voilà Mais ça il faut le Molo seigneur c'est a... pas dès le début forcément de ta conversion que yes. tu vas avoir des révélations qui... Oh mm, ouais. C'est pas forcément dès le début de ta conversion que tu vas comprendre des trucs... Non, révolutionnaire mm. C'est pas dès le début de ta conversion que tu as la révélation qui coupe le ciel en deux ah, mm. mm. C'est pas forcément dès le début de ta conversion, ça peut prendre mm. du temps. Mm, mm, Il s'agit yes. de trouver plaisir dans la Exactement. loi d'éternel, de se forcer. Mm. Qui avait du mal à lire la Bible au début oh. mm. Oh, bon, vas-y, bah dis-nous OK. moi j'avais trop de mal. Okay, en pour fait, toi. je me disais que... Non, c'est bon. <rire> bon. moi. En fait, je le prenais comme un livre. en comme fait. Un livre. Ouais. Je me disais que... Ouais. <rire> en fait, je me disais, ok, je vais lire, je vais lire de Genèse ouais. jusqu'à Apocalypse. Ouais. Et après, à un moment, je me suis dit, mais je comprends pas je trop, pas en, fait. Toi, en fait. Je comprenais <rire> pas que c'était ouais. Dieu qui voulait me parler, en ouais. fait. Et ça, et... Euh... <rire> Donc... <rire> mais en fait, j'avais grave du mal. J'avais vraiment beaucoup de mal et tout. Et en fait, j'ai compris qu'avec Dieu, c'était juste la persévérance qui Amen. Connaît, Amen. Que c'était vraiment la persévérance. Amen. Et j'ai vraiment compris que... non, L'essentiel en fait, que j'ai compris, c'est que c'est pas simplement juste des versets ou Amen. simplement des majuscules et un point, mais c'est que c'est bah, la pensée de Dieu, en fait. C'est vraiment la pensée de Dieu. C'est la, la, la pensée de Dieu. Et au-delà du fait que c'est la pensée de Dieu, ce qu'il y a de vraiment merveilleux avec ce livre, mmh. ce qu'il y a de merveilleux avec la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu m'aime hier, aujourd'hui, éternellement, mmh. c'est que ce livre-là que tu vis, enfin que tu lis, tu peux le vivre. Yeah. Tu yeah. peux le vivre. La entre même. elle, entre vie, entre vie et lit, il n'y a qu'une lettre de différence, mmh. pas mmh. Et mmh. ce livre que tu lis, tu peux le vivre. Tu peux le vivre. Tu peux le, mmh. <rire> tu peux le vivre. Tu peux véritablement mmh. le vivre. Je me souviens, et je vous donne le témoignage, personnellement, euh, moi j'étais chrétien, tout ça, je parlais en d'autres langues, etc. Mais j'avais vraiment un problème avec la lecture de la Bible mmh. parce qu'en fait, je me disais. Ouais, bon, mmh. est-ce que c'est si utile que ça mmh. Est-ce que c'est si important que ça Et je me souviens que pendant un été, et euh, j'étais parti en vacances, mmh. et euh, je n'avais rien à faire, je n'avais pas de wifi mmh. là où j'étais, je n'avais pas Internet, et vous savez mmh. à quel point pour nous, ça fait des années, pour nous jeunes, c'est chaud mmh. quand ouais. il n'y a chou, pas Internet, chou, chou. Mmh. Chou, chaud chaud chaud, Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il raconte D'accord, tu peux boire de l'eau, hein. j'espère que tu ne t'étoufferas pas. Alors, je disais donc cela, c'est que j'ai commencé à lire et j'ai commencé à donc bien bien lire, voilà. Mm. On a lu tous un peu voilà comme ci comme ça, mais moi j'avais commencé à lire vraiment Exode, j'avais lu, lu, lu, et ce qui se passait c'est que petit à petit, mm. j'avais l'impression que ce Dieu-là dont Moïse mm. parlait, ce Dieu-là qui se manifestait dans Exode, commençait à se manifester dans ma chambre, yes. dans yes. ma yes. chambre yes. véritablement. Yes. Yes. Et au-delà simplement d'être un livre, cette Bible-là, ce livre, cette parole de Dieu, la capacité de passer du livre jusqu'à mmh, ta vie, de la même manière mmh. que tu peux retrouver ce livre-là en papier ou sur le téléphone, mmh. ce livre-là peut également passer, comme il passe du papier au téléphone, mmh. il peut passer du papier à ta vie. Yes. Yes. Tu peux le vivre, tu peux vivre ce qui est inscrit dedans. Amen. Amen. Ça, et tu m'avais même dit une phrase un jour, tu m'avais dit que en fait, la, dans la Bible, en fait, c'est des hommes qui ont mis quelque chose dedans, ouais. et ouais. après, en fait, en, en la lisant, c'est Dieu qui, enfin, on a mis Dieu dans la Bible, ouais. et Dieu après, quand on lit la Bible, bah, il sort de, sort la, de Bible. la Bible. Yes. Wow. En fait, Donc Mmh. En fait, tout simplement, mmh. la Bible, quand on la lit, en fait, elle provoque la présence de Dieu Elle mmh. provoque la présence on de Dieu. On cherche la Exactement. présence de mmh. Dieu. En fait, des fois, c'est aussi simple que ça. Il faut lire. Mmh. Exactement. Vous savez, il savais, y, a, y a un témoignage d'un un, un, un homme de Dieu, un pasteur, euh, le pasteur Walid qui est passé à, à, à, mmh. à partager mon histoire. Ouais. Ton histoire. ton histoire. Ton histoire, partage ton histoire. partage ton histoire. ton histoire. histoire. Et oui. il a raconté quelque chose. Il euh, disait qu'un euh, jour, il était musulman, mmh. il a acheté une Bible pour défier Dieu. Mmh. Et il y avait marqué au mmh. début de la Bible ici, il y a marqué que cette Bible-là, si vous la lisez sans arrêt, euh, tatata, vous la lisez en mmh. temps d'heure, etc. etc. Et il dit « Ok, le dieu des chrétiens et les chrétiens disent ça, je vais les défier mmh. ». Et il commence à lire toute la nuit Il lit tout, tout, tout, tout, tout. je crois qu'il commence à battre mmh. il arrive à acte. et là il tombe sur acte de 4, euh, des langues semblables à des langues de feu, vont mmh, se poser sur chacun d'entre eux, ils parlent tous en d'autres. « L'angle de la de la Bible » et « L'angle en la Bible » Et il commence à lire ça. Et il lit tout ça, il lit, tout ça. il lit vite et tout. Ta, ta, ta. Et là d'un coup, rima ga, rima lenda, rima. Wow et il commence à parler oh, wow. en d'autres langues. Qu'est-ce que ça veut dire incroyable. Comme tu le dis, et ça c'est très pertinent, très profond, c'est que, au delà d'être simplement un livre au sein duquel il y a Dieu, mmh. c'est un livre au sein duquel Dieu peut sortir. Un Dieu peut sortir mmh. de ce livre, en quel sens Amen. il peut sortir, mmh. c'est que ce qui a marqué là, tu peux le vivre. Qui y a un mmh. verset qu'il qu croit vivre et qu'il est content de vivre. Mmh. Moi, c'est Ephésiens euh, 3.20, euh, si je dis pas de bêtises. Ephésiens okay. 3.20, c'est hors à celui. C'est pas par la puissance qui Voilà, hors à celui qui peut. Voilà, voilà, voilà. Non, faut le citer. Faut le citer. Bon, hors à celui qui peut, par la puissance qui agit, nous ouais. faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Pour penser et mmh. imaginer, ouais. exactement. Oui, voilà. sur la c'est donc... ça, quand même. <rire> oui, c'est ouais, Donc, c'est ça, c'est vraiment l'un de mes versets favoris. Et c'est un verset que je cherche à pratiquer. C'est ça, mmh. c'est vraiment un verset que je cherche à pratiquer. Et même, je vois au fur et à mesure de ma vie, Bah tout simplement, le verset. Il prend, vie. Il prend envie. Qui hum... d'autre a un verset comme ça qu'il a l'impression de vivre de plus en plus? Ou le verset sort du livre pour aller dans ta vie? <rire> ok, alors? Ok, bah moi mon verset en ce moment que vraiment je travaille et que je cherche à mettre en pratique, c'est euh, lorsque Jésus un jour va dire « Celui qui est fidèle dans les petites choses, euh, ouais. Dieu lui donnera yes. de plus grande encore » euh, en fait c'est un verset que euh, je déclare beaucoup lorsque je Amen. prie, que euh, vraiment je confesse, je déclare que Amen. je suis fidèle dans les petites Amen. choses et, et euh, bah, je le vois de plus en plus, mm. c'est magnifique Tu vois ouais. les grandes choses commencer à être confiées, mm. etc. Mm. Exactement. exactement, parce que regardez, euh, le but euh, final de Dieu, c'est pas que la parole de Dieu puisse seulement être contenue dans un livre, mais mm. c'est qu'elle puisse être contenue chez quelqu'un dans la yeah. vie de quelqu'un. Mmh. Tu disais tout à l'heure que Jésus est venu et c'était la parole, oh, yes, et que yes, la parole s'est faite chair. Mmh. Pourquoi Parce que le but, je pense, final de Dieu, c'est que cette parole-là yes. puisse être dans la vie de quelqu'un. Yes. Et le meilleur moyen que de vivre cette Bible-là, c'est d'abord de la lire, yes. d'abord de la connaître, d'abord de la méditer. Et tu parlais de Jésus, hein, oui, tout à l'heure. Mmh. Il dit médite ce livre. Il dit pas mmh. bon, lis-le là le dimanche quand le pasteur mmh. est. Mmh. Il dit ouvrez vos Bibles, ouvre ta Bible. Mmh. Il dit médite-le. Qu'est-ce que ça méditer la Bible Moi, Pardon Moi. Oh. Vas-y, oh, vas vas oh là Oh là, oh là, oh là. Oh là. Je vais... <rire> pour le plaisir. My God, tu as voilà. cassé la table. T'as voilà, eu des problèmes des, avec euh, ton juteux. Ah oui, vraiment. Je, ah oui, voilà. J'en je, ai conscience. Euh, je, là, voilà, je, je, je commence à God ouais. ouais. bah, En fait, c'est pas tout simplement lire comme on lit un, un ouais. livre. En comme fait, ah ben. on lit des je vous savez quoi C'est vraiment. Il a dit ah méditer. Ah ah méditer, ben. en fait, c'est chercher à comprendre. Ah chercher ah à ben. comprendre pour sa vie, pour la vie d'autrui, en fait. C'est en ah fait, comme les problèmes. Les problèmes, quand on en a. On ressasse ça de tous les côtés, on ah se à exactement. baisser, Alors, ouais. Et c'est la, la même chose avec un seul mmh. verset. On doit le ah prendre et le chercher en fait. Chercher mmh. qu'est-ce que Dieu veut me dire par rapport à ça. Mmh. Et faire, ah d'accord. <rire> Mais molo, molo, c'est bien. vais bien comprendre. Non, vraiment, c'est vraiment ça. Amen. Tu prends un, un verset, même si tu ne comprends pas le, le, le début, mmh. tu relis, tu relis, tu relis et Amen. tu ressasses. Amen. Tu, Amen tu c'est comme ça qu'on a simplement des révélations. On vous invite véritablement on va partager un peu nos conseils, c'est à prendre des temps véritablement, vous la lisez en fait, J'adore mmh. prendre des temps, my god, je me souviens, bah tiens il y a quelques jours. Euh, J'étais en train de prier, je priais, je priais, je priais. Et quand je prie, le sang m'arrête et me dit, va lire tel passage. Parce que Dieu ne veut pas seulement parler, tu es là, mais eh, eh, Seigneur, tata, ta, ta. Écoute, tata, ta, ta. Non, des fois, Dieu veut parler clairement au travers sa parole. Ouais. Et des fois, Dieu va nous exhorter mm. à aller la lire. Et si Dieu Allez. nous exhorte à aller la lire, c'est qu'il y a quelque chose a quelque dedans. C'est à... qu'il y a quelque chose à comprendre. Mm. Il y a des fois euh, des dimensions dans la vie chrétienne qu'on expérimentera que lorsqu'on passera du temps dans cette parole de là Que lorsqu'on passera du temps dedans. Mm. Le meilleur moyen de connaître, de, de connaître Jésus. C'est de lire là où yeah. on parle de Dieu. C'est ça, c'est yeah. ça. Et aussi, par exemple, quand, quand Jésus vient il dit que le Saint-Esprit va venir, il dit il vous rappellera ce que je vous ai dit. Ouais. Mm. Mais pour rappeler ce qu'il a dit, il faut que nous puissions comprendre et savoir ouais. ce qu'il a Exactement. dit. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut prendre connaissance de ce que Jésus a dit dans la Bible pour Exactement. que le Saint-Esprit puisse nous le rappeler au moment présent et au yes. moment voulu. Exactement. Et un jour même, tu avais dit qu'on ne peut pas séparer un homme de sa parole mm. et on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. C'est moi qui ai dit ça. Ah. C'est l'apôtre Oui, l'apôtre, oh. pardon C'est l'apôtre qui avait dit ça Et euh, des fois, quand on veut plus de Dieu Il faut tout simplement passer plus de temps dans sa parole mmh. Amen. Et je pense que la chose aussi Qui nous donne cette envie-là Et ce plaisir de lire la Bible C'est se dire, en fait, à chaque fois que je lis la parole C'est comme si, en fait, j'ai une conversation avec Dieu Et mmh. Dieu me parle, Amen. je veux faire comprendre des choses Amen, parce mmh. que le truc, c'est que souvent, nous Uh, surtout nous, jeunes chrétiens, on veut souvent du maintenant, mmh. on veut du now, et ça ça c'est un peu dans société, c'est-à-dire qu'on est un peu, société, est est mmh. un peu regardez, uh, là j'ai l'iPhone 12 Pro Max, et comme un pigeon quand il y a le 13 qui va sortir, je vais là, je rigole, non, non, peut-être, <rire> euh, <Gregory> voilà, on veut toujours tout maintenant, le nouveau truc, le dernier truc, yes. il y yes. a l'iPhone 12, tu le veux, yes. après il y a le Pro Max, tu le veux, yes. il y a le 13, tu vas mmh. le prendre, yes. il y a le 14, tu vas le prendre, il y a le 15, tu vas le prendre. Il y a le 16 le point. Voilà. Il y a la nouvelle paire de chaussures. Je le voir. Voilà. En fait, oui. Quel <rire> besoin En fait, on est vraiment dans le maintenant. J'ai oui. faim maintenant. Yes. Je passe au Mac Drive. Alors qu'à mm. l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, t'avais faim, mais t'attends, t'attends 20h mon yes. frère. T'attends, t'attends, t'attends. <rire> Aujourd'hui là t'as J'ai 5 euros. Je vais au Grec. Mm. Je vais. Ta... Veut... En fait, on est dans la génération du maintenant. Le nar. nan non, non. La... attendez. Déjà la 3G ça allait vite. Après il y a le la 4G. Maintenant de... bah, il y a la 5G. Ah. Encore plus vite. Oui. Et il y a la wifi. <rire> Et il y a la fibre. <rire> Vous imaginez Il y a vraiment plein, yes. plein de choses. On mm -hmm. est vraiment dans la vitesse Et le problème yes. c'est que souvent du coup on veut Dieu Maintenant, je veux dire now, je ça. veux dire now. Cependant, euh, pour revenir dans Josué invite tout à l'heure euh, Ce que tu nous disais, euh, euh, cher frère euh, Arsène euh, Il va dire médite, <rire> médite ce livre de la loi jour, jour et nuit Ok, médite ce livre de la loi quand Jour et, et nuit. nuit Et Pour agir car c'est alors que tu auras du succès. Il ne dit mmh. pas que tu auras du succès euh, dès que tu l'as lu le jour, il dit jour mmh. et nuit. Ça veut prendre du, du temps Exactement. de lire ce livre-là mmh. et ensuite de le vivre, mmh. mais il s'agit d'être patient, il s'agit d'être persévérant. Yeah. On veut rencontrer Dieu maintenant, je veux que Jésus m'apparaisse mmh. maintenant, je veux mmh. sentir la présence de Dieu maintenant. Mais il faut savoir être patient, okay. mmh. des temps avec Dieu, des temps de méditation mmh. de la parole mmh. et des temps où eh bien, Dieu se révélera à nous à petit à mmh. petit, à mmh. petit à on se dit non, mais j'ai la Bible là. que ma situation va changer maintenant, yes. peut-être pas maintenant, mais tu vas rentrer dans le processus de changement. Yes. Tu vas rentrer un processus de transformation. Exactement. Mmh. Et être régulier, être fidèle dans les petites choses, c'est-à-dire mmh. mmh. le lire jour et nuit. Ah, et ça mais alors en fait que sur base de notre connaissance, sur base de ce qu'on connaît de Dieu mmh. justement par rapport à sa parole, bah, Dieu se révélera à nous. Un mmh. moment, euh, ce qui m'est arrivé personnellement, c'est que euh, euh, je me plaignais beaucoup auprès du Seigneur de ce que je vivais pas certaines choses. Euh, J'entendais pas forcément la voix de Dieu bien comme il fallait ouais. et tout Et euh, bah, Dieu m'a clairement dit en fait qu'il parle pas au-dehors au de sa parole Amen. Amen. il veut va pas inventer quelque chose, il va pas ramener quelque chose Attends on appelle ça la parole de, de Dieu, Dieu. Yes. Tu veux entendre Dieu parler donc tu veux sa parole lui Exactement. on se C'est la Bible, frère Et, et on, ta ta vie, dit, frère. on se dit on se dit oui mais en quoi est-ce que Dieu va me parler Bah je veux dire là Jésus pleura il y a marqué ça dans la Bible ok mais en quoi ça répond à ma situation écoute tu as une question Dis, Seigneur parle-moi, ouvre mmh. ça, tu vas avoir la réponse. Peut-être que tu n'auras pas la réponse à travers un verset, mais au travers une histoire, yes. hein, mais tu vas conduire ta lecture mmh. et tu vas réussir à, à, simplement, à avoir une réponse. Yes. Tout. Mmh. tout simplement en parlant d'histoire, moi quand je lis l'histoire de David et de Goliath et que je vois que Goliath était présent, quoi, ouais. et il était là, <rire> que tout le <rire> monde a essayé, mais que tout le monde a échoué yes. et que David, petit comme il est, il a réussi à mmh. le combattre, tu me dis pas si je sais, ah ben c'est David et Goliath ouais. en fait. Tu mm. me dis, mais c'est moi contre le C'est ça en fait. qui bouge mm. C'est ça, ça. ça Amen. Amen. C'est un exemple même. C'est ça qui booste ton C'est Et qui t'amène au final à remporter des batailles. Mm. Tu dis ce qu'il a fait avec David, comme yes. ah, il mm. veut le faire avec mm. ma mm. vie. Avec ça. moi. Exactement. Et vous devez donc trouver plaisir en la lecture mm. de la Bible. Vous devez mm. véritablement. Et il en va de la réussite de votre vie chrétienne. La question c'est est-ce que tu veux réussir Si tu veux pas réussir, ne lis pas. Il n'y a pas de problème. tu veux pas réussir à monter un meuble Ikea, ne lis pas. La notice, t'inquiète oui, pas, tu oui. vas avoir. Si, vas-y. Mon meuble Écoutez bien, je suis en train d'emménager, là, je suis en train d'emménager, de, moi, de déménager, oui. et il faut construire des meubles. Je vous donne un conseil. Euh, lorsque vous allez emménager, lisez la notice. Oui. Pourquoi Parce que si tu, tu, tu montes ton meuble sans lire la notice, ça va s'écrouler un oui. moment donné. Oui. Tu vas sûr. poser oui. des choses de la même manière. Ta vie chrétienne, si tu la vis sans lire la notice, tu vas la construire, la construire. Oui. Un moment donné, elle va s'écrouler. Oui. Elle va revenir oui. à zéro. Il oui. s'agit de lire, de comprendre. Yes. Oh my God, c'est en lisant là que j'ai compris que. Dieu voulait que je sois prospère, yeah. je me souviens qu'un jour je dans ma chambre et je lisais, c'était 2 Rois, Rois 8-17 si je ne me trompe pas, et, et la Bible disait cela, un verset, bon, il y a plein de versets comme ça, la Bible disait euh, « euh, Dieu fit prospérer Ézéchias qui prospérait dans tout ce qu'il entreprenait » et là quand je lis ça, d'un coup j'ai comme, une, comme tu disais, une révélation, je me dis « my God » mais Dieu veut pas seulement qu'Ezéchias soit prospère, mmh. Dieu veut également ça pour moi, en fait. mmh. Et c'est mmh. au travers-là que j'ai compris que, et que Dieu me disait « Je veux que tu sois prospère ». Pourtant, il mmh. y a marqué Ezekias sur le verset. Mmh. Mais je me suis accaparé cela, mmh. je l'ai pris pour moi. Et donc, je vous encourage véritablement, on vous donne ce conseil. Vous devez avoir un temps où vous l'étudiez. Un temps où vous avez une lampe. Moi, j'ai acheté une lampe spéciale. Oh my God, j'ai acheté des trucs. Oh là là, j'ai acheté <rire> trucs. J'ai acheté euh, un poussin. Euh, je vous mettrai les liens Amazon là juste maintenant que ça fait... Je rigole. J'ai <rire> acheté un, un, comme un fauteuil que tu poses sur ton lit, c'est un fauteuil avec des écoutes comme ça. Ouais. Et en fait tu te poses oui, comme oui. ça. Et ça t'es comme ça en fait. Et tu peux lire comme ça. J'ai acheté wow. une. voyez le truc là des des, des chefs d'orchestre, ils posent leur livre. J'ai acheté un truc comme plus, ça. Ouais. Et mm. comme ça tous les jours il y a un verset différent genre. J'ai acheté euh, comme une un truc là comme ça, un truc qui illumine. En fait c'est un truc que tu mets t'es dans le noir, tu mets en dessous de la page ouais. et ça illumine la page et là tu oui, vois... Oh ouais. j'ai acheté vraiment oh bah, j'ai acheté vraiment, oh ouais. vraiment, vraiment <rire> des trucs de ouf dans le but vraiment d'être dans la meilleure guys oui. prenez des temps tous les jours, ça peut être le soir par exemple mm -hmm. et ça c'est important de le faire, tu dis au Seigneur par exemple Seigneur tous les soirs, de 22h à 23h, mm -hmm. je mets tout en yes. off. je mets mode mm -hmm. avion, mm -hmm. je mets mode... Euh, Mode voiture, je mets mode. Oui, il y a ça oh. sur l'iPhone. Je... C'est oui. oui, oui, oui. Oh, oui. Comme t'as un iPhone de... 4, tu vois pas. Mais <rire> euh, euh, je rigole, Tu mets mode, euh, tu mets mode trottinette, tu mets. <rire> et des a trottinette. Euh, des et des Ok, je comprends. Ok, tu comprends. Ouais, je comprends. Tu comprends, ok, mode trottinette. <rire> bah, mode bus pour toi, tu prends le bus. Ouais, c'est ça. Tu mets mode, je ne sais quoi, et au final, tu prends un temps mettons de 22h mmh. à 23h. Tu parles à Dieu Et un conseil qu'on vous donne, c'est avant de lire la Bible prier. Ouais. Amen. Guys, priez, priez, priez. Demandez au Saint-Esprit de conduire votre lecture. Ça peut être mm -hmm. cinq minutes. Mm -hmm. Ça peut être cinq minutes. Même l'idéal, même, tu passes un temps avant t'adores. Mm -hmm. dans la présence de Dieu. Mm -hmm. Mais tu prends un temps juste, tu pries, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais lire. Mm -hmm. Mm -hmm parle-moi mm -hmm. c'est vraiment je, je me rappelle je lisais le livre conduit par l'esprit de kenneth Hagin, ouais. et et euh, quand je lisais ce livre euh, vers la fin ouais. il dit qu'il faut mettre la parole en premier ouais. et qu'il faut et que au début même si on n'arrive pas à lire une heure deux heures ou voilà même 30 ouais. minutes il disait lisez 10 à 15 minutes par jour allez-y allez-y progressivement, ouais, yes. progressivement. Mm -hmm. et euh, moi j'avais commencé à faire ça 10 à 15 minutes j'avais même mis un réveil sur mon téléphone voilà. et du coup mm -hmm. dès que ça sonnait c'est à dire je m'obligeais à tout stopper ah, yes. et là à ce moment là j'y vais je lis Amen. il y, y a même Yen pour nous aider sur l'application qu'on vous conseille, Bible euh, de Bible, je crois. Je sais pas c'est quoi yes. l'application ouais. sur l'iPhone. Elle est sur même Google Store, App Store. Là, je sais pas quoi, euh, mm Google Play. Là, je sais pas, euh, Android Store. Je sais pas. Mm -hmm. Et euh, cette application, il y a même des plans bibliques en ouais. fait. Yes. Il y a des plans. Vous faites vous-même des plans. Par exemple, un challenge ou du moins un conseil qu'on vous donne tous les jours. Vous dites par exemple, je lis trois chapitres. Mm -hmm. Trois chapitres maintenant. Par où commencer Alors. Oh. Hmm. Si vous êtes jeune converti, si vous commencez, c'est nouveau, commencez pas par Genèse, commencez par Matthieu, yes. c'est un conseil que je vous donne, commencez mm -hmm. par Matthieu, faites de Matthieu Apocalypse, et ensuite vous irez à, mm -hmm. euh, euh, à Genèse, et ne mm -hmm. faites pas trop, ah, je sens que dans cette saison, je dois lire tel <rire> tel passage, c'est vrai, mm -hmm. mais souvent aussi, bah, faites tout simple, ça commence par là, continue, ça commence par -hmm. là, continue, finissez la Bible, et ensuite voilà, Finissez la Bible et vous allez voir que vous allez apprendre plein, plein de choses, vous mmh, allez comprendre yes. plein, plein de choses. Et ensuite, si vous voulez pousser le bouchon un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle des Bibles d'études mmh. avec des commentaires bibliques qui yes. vous permettent de mieux comprendre les choses. Quelles Amen. sont les astuces un peu que vous donnerez vous moi, euh, moi j'ai fait un peu pareil, j'ai fait pareil euh, Ce que j'ai fait moi c'est que j'ai lu, euh, bah, quand, avant quand je lisais la Bible du coup J'avais lu les livres de Genèse et tout mais je comprenais rien du tout et tout C'est c'est compliqué ça il faut avoir une Exactement, c'est ouais. technique ça veut dire que, euh, bah, y a, y a des verbes au passé simple et moi j'étais pas trop <rire> okay, okay, okay. <rire> Non ça c'est le français, c'est pas la Bible ça <rire> ah, ah, euh, <rire> et, euh, et du coup, euh, et du coup après je suis allé Au <rire> oh, passé simple Mais d'ailleurs attends, on parle de ça, on... attends, attends on parle... Non, parce que oh euh, c'est important, il <rire> y, y a des fois des passages dans le Nouveau Testament que tu comprendras mmh. pas si t'as pas lu l'ancien Des passages dans hébreu alors hébreu tu ne comprendras bah, rien bah, euh, Si bah, t'as bah, pas bah, lu dans Hébreux si mmh. n'as pas lu le, le, les cinq livres de Moïse tu comprendras rien mon frère mais, ouais. mais bon mais vas-y quand même Mais euh, bah, du coup euh, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, je me rappelle c'était euh, bah, à, à, ma, à ma conversion voilà et euh, bah, j'ai appris vraiment à connaître le Seigneur Jésus, euh, que, comment il était, sa personnalité, Amen. son caractère, tout ça. Yes. Et euh, à chaque fois en fait qu'il donnait des commandements, je les mettais directement en pratique Amen. dans ma vie. Et ça m'a vraiment permis de grandir avec Dieu, d'aller de plus en plus loin avec lui. J'ai bien aimé ce que tu as dit en, en disant personnalité Parce qu'on sait... <rire> qu sait bien que dans la parole de Dieu il y a la personnalité Et le problème de, de plein de jeunes, et la plupart des jeunes, c'est qu'ils aimeraient se trouver mais ils n'arrivent pas à se trouver oh, Mais il vrai, y a ça. un mmh. verset, bon j'ai pas la référence, désolé, qui dit tel il est, tel nous sommes 1 hein, Jean même. 4 mmh. 10, 18, <rire> 17 <rire> Voilà, dans le cas de 17, il sais, dit tel ça. il est, tel nous sommes. Mmh. Et en fait, la, on est tous passés par cette euh, étape où on est là, on se dit mais qui je suis, ok Qui je suis, ok comme oui. tu le dis, certains disent l'Ancien Testament pour connaître Dieu, oui. le Nouveau Testament pour me connaître. Yes. Et comme tu dis, oh. euh, dans la parole oh de Dieu, God. on peut trouver Alors une identité, celle mmh. d'enfant de Dieu. Dieu, celle de... ma bah voilà, c'est oui, là où yes. tu as trouvé ton identité, non oui. Ah oui, totalement. Et t'étais oh, pas, oui. oui, oui, pas une Américaine au final. pas une Américaine au final, Une enfant de Dieu. petite question un peu. Donc voici un peu les conseils qu'on donne tout simplement. Mmh. C'est prenez un temps, prenez, faites l'alarme. Je sais que beaucoup font ça, tu mets l'alarme sur le téléphone, tous les soirs à telle heure, je passe du temps dans la parole de Dieu. C'est my God mais c'est le meilleur moyen pour grandir avec Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu pour ta Amen. vie, pour connaître son appel. C'est là-bas que tu vas le découvrir. Amen. Amen. Dieu veut. Dieu ne veut pas Écoute, des fois tu as l'impression que tu n'entends pas la voix de Dieu Et Dieu ne te parlera pas tant que tu n'iras pas passer mmh. le temps dans la parole Pourquoi mmh. Si tu commences à entendre la voix de Dieu audiblement Ou clairement Alors que tu ne passes jamais le temps dans la parole de Dieu Tu mmh. te diras, pourquoi la lire Alors ça. que Dieu veut que tu la lises Donc il va attendre d'abord que tu ailles là-bas Et ensuite il te parlera Prends mmh. du temps mmh. avec elle lis Médite la médite-la Et c'est bien au-delà d'un simple livre Et plus mmh. tu vas grandir, plus tu vas avancer Plus tu te rendras compte qu'il y a quelque chose à recevoir yes. Il y a la pensée de Dieu pour ma vie là Amen. Amen Et Jeune. Des petites questions à poser. Ah, maintenant, je... question, je... on pose Un petit quiz sur la Bible, allez voilà. Comment il y dans la Bible, on l'a dit 66 euh... Le livre le plus court de la Bible C'est... Tu ne joues pas, tu, toi tu, tu joues <rire> pas, tu <rire> connais déjà les trucs, vas-y Euh... Bah ben ouais, moi je sais Allez, tu ouais. sens y. Oui mais comment vous Ah, avez... je sais hein oui. Bah euh... Le livre... C est c est euh... Euh... Ah le livre Ah, ah je connais le livre, Le livre le merci. plus court Oui Deux gens Deux gens, tu te savais ou pas Trois gens deux gens. Non, c'est deux gens, c'est oh deux gens, bon oh c'est deux gens. Oui, félicitations. Oh c'est deux, wow. deux gens, c'est deux gens. Le plus long. Wow. Non, mais tu ne joues pas. Tu connais ah les ah réponses. Le <rire> plus je long. Soumb. Soumb. Soumb. Exactement. Ok, là, on va se compliquer. Dans quel livre se trouve Philippe Acte des apôtres. Ouais. Oui. Non, mais non. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Choses. choses. Et euh, je peux Bah oui. Les évangiles Les évangiles. Allez, ah un bah. point pour lui, un point pour lui, un point pour lui, un point pour lui. Dans oh, quel là, livre là. se trouve Joseph Le quel... s'il vous plaît. Joseph, le premier. Mais s'il vous plaît. <rire> euh, jeunesse. Jeunesse, deux points pour oh, lui. Oh là, là là Dans quel livre <rire> se trouve Élie On le voit le plus. Ils sont dans plusieurs livres, mais on le voit le plus. Un roi. Un roi, voilà. <rire> voilà, voilà, c'est un, tiers, un tiers joueur. Dans quel livre va on va Le... Oh, c'est dans Ellie. Hein Dans Ellie. Non, non, non, c'est dans Élisée. Non, non, non, dans Non, non, non, dans <rire> Mais dans un roi... non, pas avec Ezekiel, en non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Dans quel livre on voit Élisée Un roi. Mais... Un roi. Ok, okay. Ouais. et on voit le plus dans quel livre euh, euh, ouais. Un chronique. Mais vous, êtes, vous êtes des followers <rire> ou pas quel livre De, roi. de roi. Oui, rois, oh, oui, merci ah, okay. Un point pour lui, 3-1. Oh là là hey. ah. Les gars, il se passe quoi Les gars ah, Ok, je peux jouer, Nages, hein. ah, ok Dans quel livre voit-on Nicodème Dans les évangiles Non. Ah. Le livre de Jean. Jean, oui, il a que dans Jean qu'on voit Nicodème. Ah. Uh, oh mais là c'est ah, mais... Bon mais ah. trop facile. Ok dans quel livre voit-on Ézéchias le plus Wow. Uh, Ézéchias. Oh Il y a plusieurs ményeux. livres hein, mais le mmh. plus. My God! Ah bah t'as dit tout à un roi Non. Deux rois Oui. Ah. Oh là là cinq. Oh, là là là, là. oh là, là, là, là là là Oh là là là là là là là là là là là là là Esdras Dans Esdras Esdras, voilà, ok. 5, 2, 5, il y avait 5 Oui, il avait 5. Ok, vas-y, oui, vas-y, le dieu, le dieu, le dieu. Vous répondez le premier qui la blâme, ok Dans quel livre voit-on la première fois qu'on voit l'apôtre Paul Apocalypse <rire> Apocalypse Non, non, non, <rire> je plus aucune édition. <rire> pas possible, aussi non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Jean, l'apôtre Jean. Oh il est rapide hein. il Qui vit. était le cousin de Jésus Jean-Baptiste. Hey, il a bégué, hein, j'allais dire. Combien de mois de différence entre Jésus et Jean-Baptiste Trois ans. 6 mois. Oh là là, William. <rire> William, William, William. Le, le, le réveil, laisse-le allumer. Laisse le réveil allumé, frère, laisse le réveil allumé. La Bible vais... pour enfants là ça marche pas. Ah, la Bible ah. pour enfants. Ah. Combien de jours dans le désert Jésus 40 jours, et 40 nuits. Oh oh bah, plus. Jésus, le désert c'est quel, quel, quel livre de la Bible euh, euh, Mathieu. Oui. Combien Quel chapitres euh, Mathieu 4. 4. 4. Oh, Bien joué. Euh, la rencontre de Pierre, euh, André et Jésus, quel, quel verset oh. Mathieu 4, 18. Wow. La rencontre de, de, de, de Jésus et, et, et, et Jean et, et, et, et, wow. et, et Jacques. Jésus, Jean. Un peu plus lourd oui, Mathieu <rire> de 9. Ouais, vas-y, c'est ça, frère Mathieu. Mathieu 4. 4-19 euh, euh, Non. 4-22. 4-22, oh la la. Ok, j'ai inversé, vous trouvez les. les, les, les, les, les. Okay. Okay. Okay. Okay. ok, Jésus pleura. Uh, Jésus Jean chapitre. 11. Non. Non, Mathieu. Si, j'en ah, 11, j'en ah, 11, j'en ah, 11. Ok, est il est le go. premier, le dernier, le commencement, la fin, la fin, l'oméga. Apocalypse 22, verset 13. Oh. On acclame même plus, c'est trop facile. Ouais. Priez sans cesse. Ah, j'ai ah, j'ai 5... 5 10, 10, 10, 10, 10, 7... Dieu nous appelle pas d'impureté mais la sanctification 1 un, 4... Un, un, un, 7, 7, 7, 7, 7. 7... Oh là là 8. Bon, j'ai l'impression que vraiment, non, est-ce qu'on peut, est qu peut tous se mettre à genoux devant Arsène, s'il vous plaît <rires> Je rigole, je rigole, je rigole... Bon, bah, Arsène, bah... Là, non, tu n'as pas gagné, là, tu, là, tu as... Je te laisse, laisse faire un pas, peut-être un petit... Oui. Wow. Voilà, voilà, on a fait un point scène qui a gagné. Donc voici un peu les astuces pour lire la Bible, le mode d'emploi. En tout cas, franchement, les autres. Euh, laissez vraiment l'alarme, ok. Laissez yes. vraiment l'alarme. Et je vais vous commander une Bible d'étude, hein? parce que non, parce que parce que l'apôtre Paul dans l'Apocalypse, faut vraiment arrêter ça. Vous dire comment ça. En tout cas, guys, lisons la parole pas lisez. Lisons nous mmh. aussi. Yes. Nous les premiers, hein. Uh. Parlons de la parole de, qui vont parler de la parole de Dieu. Alors qu'on place euh, l'apôtre Paul dans l'Apocalypse. Lisons vraiment <rire> la parole de Dieu. Ah, amen. En tout cas, guys. Passons le temps dans la parole de Dieu. L'Instagram de Fresh s'affiche maintenant. Allez follow, allez suivre, allez liker et partager mm. les posts, tout simplement. N'hésitez pas. Mm. On est ensemble, n'hésitez pas à nous poser des questions. Sur ce, que le sort vous bénisse. Amen. God bless you. Stay... Fresh ouais. la Bible <rires>